Bonjour et bienvenue dans l'épisode 7 de la série Space Inventors. Alors, dans cet épisode, on va s'intéresser aux aliens et notamment la, de leur donner la possibilité de nous tirer dessus, ce qui va être quand même un des points importants du jeu. Alors, on en était resté là, donc normalement vous êtes au même endroit que moi. On peut voir qu'on a notre vague qui euh, se déplace euh, rapidement d'ailleurs, donc euh, la première chose qu'on va faire, c'est au niveau de la vague, modifier ça pour avoir une vitesse beaucoup moins rapide. Euh, je vais le placer ici à une flotte. Ce qui nous permettra d'avoir la vague qui se déplace beaucoup plus lentement. Ici comme on fait du dev et qu'on n'est pas encore dans le jeu, c'est pas très grave, on reviendra là-dessus, ce sera un peu plus facile à gérer. Donc on avait géré euh, le fait que la vague descende et rentre en collision avec notre player et nous tue. Maintenant ce qu'on voudrait faire, c'est euh, faire tirer notre player. Alors pour ça, on va utiliser euh, un rayon. Alors, je vous explique comment je compte faire, c'est-à-dire que je compte ici utiliser un recast qui va partir du player. Alors d'ailleurs, pour que ce soit un peu plus pratique, ce que je vais faire, je vais supprimer quelques gizmos qui nous embêtent un petit peu au niveau de la vue. Voilà. Donc l'idée c'est de faire partir ici un rayon qui part de notre player et euh, qui détecte s'il y a un ennemi en face. À ce moment là en fait, s'il y a un ennemi en face, on va le faire tirer. Mais évidemment on va utiliser un délai pour ça, parce que sinon on aurait énormément de tirs et ce serait euh, assez difficile de jouer correctement. Donc la première chose qu'on va faire c'est déjà créer euh, notre préfab qui va nous permettre tout simplement de tirer ici, enfin de, de, de on va devoir l'instancier à un moment d'un alien vers notre player, enfin en tout cas pas vers notre player, mais en tout cas au moment où on le récasse détecte textes qui en dessous, le faire tirer tout simplement. Donc pour ça on va créer ici un nouveau euh, 2D Object Sprite et dedans on va aller chercher un sprite qui est disponible ici. Alors à savoir que vous pouvez utiliser, il me semble sur la planche de sprite il y a euh, la possibilité d'utiliser leur tir. Mais moi je préfère utiliser un tir euh, plutôt euh, simple qui ressemble au neutre, au neutre là, du, du player. Je pense que ce sera un peu plus simple. Donc ce que je vais faire je vais zoomer et je vais ici modifier euh, sa taille. Donc on va évidemment l'allonger et on va l'élargir un petit peu et on reviendra dessus euh, le cas échéant si c'est nécessaire. Donc je vais le renommer ici et on va l'appeler tout simplement « euh, alien". Voilà ce qui sera plus facile à identifier par la suite. Donc euh, ce que je vais faire aussi, euh, je vais lui créer un tag tout de suite parce que ça c'est sûr qu'on en aura besoin. Donc on va ajouter un tag et on va ici l'appeler « alien". Voilà, je l'enregistre et je l'applique évidemment ici à mon euh, à mon objet bolet alien. Voilà. Alors ce qu'il nous faudra aussi, ce qui va être intéressant, c'est que on va lui ajouter évidemment un box collider 2D qu'on va passer euh, en East Trigger. Et on va aussi ajouter un Rigid Body. Alors pourquoi le Rigid Body Parce que ça va nous permettre tout simplement de ne pas devoir coder la descente, c'est-à-dire la descente de notre tir. Alors je vous explique tout de suite, on va regarder ça ici. Si je lance maintenant euh, le jeu, on peut voir que ça descend bien. Pourquoi Parce que c'est dû à la gravité. Alors là, vous pouvez vous dire oui, mais ça va un peu vite. Oui, mais ça, on va pouvoir intervenir dessus très facilement par la suite en modifiant la linéaire drag euh, du rigid body. Par exemple, si je vais le passer à 5, voilà. Si je passe à 5, on va voir que ça descend déjà beaucoup plus doucement. Vous voyez Donc ça, ça va être assez intéressant. Maintenant, euh, il nous reste à voir aussi que euh, ce projectile, c'est bien, il est prêt. Euh, on va d'ailleurs en faire tout de suite euh, un préfab, donc on va le glisser là. Euh, mais, on doit aussi faire de manière à ce qu'il puisse nous, euh, nous détruire. Or, ça... Ça se gère au niveau du script. On va faire de la même manière qu'on le faisait avec la collision avec les aliens, ce qu'on avait vu précédemment. On va aller au niveau du script et on va éditer notre script qui est le player controller. Et dans ce player controller, bah on va tout simplement modifier ici la condition. Alors, quand le, le player meurt, donc si on regarde ici, euh, il me semble qu'on va trouver ça. Alors, on peut voir que le script commande déjà est un peu grand, mais on va trouver ça ici. On peut voir qu'ici, dans ce player shoot, euh, c'est ici. Voilà. On peut voir que s'il y a collision ici avec euh, quelque chose dans le trigger du player et qui est un alien et qui peut... On avait lancé une variable détection. Bah à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait On lance euh, bah, l'alien kill player. Bon, on l'a appelé alien kill player, mais là, on va faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va tout simplement rajouter ici une condition. On va mettre ici où voilà, et on va, euh, bah, on va dire que si collision aussi, voilà, ou si collision, alors je vais essayer de, de le taper correctement, collision, voilà, point compare euh, tag, et là on va comparer le tag, le tag on l'avait appelé bullet alien, voilà. Bah à ce moment-là, tout simplement, alors je vérifie que je n'ai pas fait d'erreur de syntaxe, mais on faut encore une ici, voilà, bah à ce moment-là, on aura exactement la même chose. Donc si on modifie ça, tout simplement, regardez, si maintenant mon player rentre en collision avec la boulette, on peut voir qu'il est bien détruit et tout fonctionne très bien. Donc c'est parfait. Donc là, on peut dire que bah, euh, notre préfab, pour le moment, on n'en a plus besoin. Parce que maintenant, l'idée, ce sera de l'instancier depuis... Euh, une alien, et pour ça on va utiliser un récast. Donc je supprime ça, on l'a bien ici dans nos préfables, donc il n'y a aucun souci. Voilà, il est bien là. Donc, <coughs> maintenant, ce que je vais faire, je vais de nouveau éditer mon script ici de, de player, et euh, pour que vous compreniez bien, et puis par, par souci de, de simplification, on va déjà créer, euh, on va faire un debug draw pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc je vais créer ici une méthode qui va s'appeler alien-shoot. Alors je vous rappelle que je suis dans le, le script de, du player hein. donc c'est bien le player qui va en fait gérer la l'alien shoot on va dire quelque part alors, il y a plein de façons de faire mais je trouve que celle ci est beaucoup plus simple donc on va faire un debug.drawray et pas draw line et là on va mettre quoi donc le vecteur 3 de départ donc ça va être la transform.position et la direction le vecteur de direction bon on va mettre un vecteur 2 parce qu'ici on travaille en 2D donc vecteur 2 point et là ça va être up alors si je fais ça j'aurai euh, mon recast ne fera d'ailleurs je vais vous le montrer mon recast va simplement faire une ligne qui va faire une unit world euh, d'ailleurs alors là on ne le voit pas du tout pour la simple et unique raison c'est que c'est bien beau mais on peut voir qu'elle est grisée je ne l'ai pas lancé cet alien shoot ça je vais devoir le faire dans l'update donc on va de nouveau ici euh, lancer cette alien shoot pour déjà voir notre euh, notre debug euh, drawer et là si on fait ça on peut observer que j'ai bien ici mon, mon rayon hein, qui est bien là mais euh, il est tout petit il fait une unité tout simplement donc euh, bah, c'est assez logique et on peut voir d'ailleurs qu'il part de lui-même. Donc, il faudra faire attention quand on va tester la collision, parce que si on teste, on va pouvoir observer qu'il va, il va se trouver lui-même, en fait. Il va rentrer en collision avec lui-même. Pour, pour euh, éviter ça, j'aurais dû faire un rayon, vous voyez, qui sorte un petit peu de son collider. Là, comme il est dans le collider, bah, c'est le premier objet qui va traverser le rayon, c'est le player. Ça risque d'être assez, assez embêtant. Mais on va contourner ça assez facilement, vous allez voir. Donc, maintenant, ce que je vais faire... Ben, au lieu ici de pour voir quelque chose d'un peu plus long, on va dire je vais faire multiplier euh, par 5 par exemple, ce qui me permettra d'avoir maintenant une ligne un peu plus longue. Et l'idée, vous allez très vite la comprendre, c'est que maintenant, quand ce rayon va traverser ici, alors pardon, je me suis, voilà, va traverser, va toucher un ennemi, eh ben, euh, tout simplement, on va dire que cet ennemi doit instancier un tir, et euh, tout simplement, on n'aura pas de direction à donner parce qu'on lui a affecté un rigid body, et ça descendra tout droit, tout simplement. Donc ça nous évite de coder euh, le déplacement du projectile des aliens. Donc voilà comment je compte opérer et euh, j'espère que vous allez comprendre. Donc maintenant que vous avez compris euh, le principe, on va s'intéresser à ça. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va avoir besoin de quelques variables. Alors évidemment, on va remonter là-haut et on va créer des variables. Donc la première, euh, je vais devoir instancier euh, le, le préfab qu'on vient de créer. Donc on va créer une variable publique euh, qui va être de type GameObject et qui va s'appeler euh, Alien Boulette par exemple. Voilà, peu importe, le tout c'est de s'y retrouver. Euh, ensuite on aura besoin aussi euh, Parce que si on fait comme ça à chaque fois que le recast va toucher quelque chose à l'update Enfin va détecter un, une alien bah, ça va tirer, ça va tirer et donc j'en aurai des tonnes et des tonnes Donc on va devoir gérer ça euh, avec un genre de délai Donc on, on va tout simplement euh, déjà utiliser une variable boolean Qui va s'appeler alien can shoot Et qu'on va initialiser à true C'est à dire que les aliens au démarrage peuvent tirer Ensuite, je vais, euh, pour contourner le problème justement du rayon qui, qui traverse son propre collider du player, parce qu'on va le détecter, à ce moment-là, euh, ce que je vais faire, je vais euh, utiliser les layers. Donc pour ça, j'aurai besoin d'une variable de type in qui va stocker le layer du euh, player, tout simplement. Ensuite, euh, je vais euh, faire J'aurai besoin aussi d'une cadence, on va dire, on va appeler ça un shoot rate, donc je vais faire un public float qui va s'appeler alien shoot rate. Voilà. Et qui va être égal à euh, 3 flottes par défaut. De toute façon, le but est ici d'intervenir sur l'inspecteur. Donc si vous ne comprenez pas à quoi servent ces variables, je vais vous expliquer tout de suite, vous allez vite comprendre. Donc on redescend ici. Maintenant, on va s'occuper du recast. On va laisser le debug drawé, évidemment, on l'enlèvera plus tard à la fin. Pour le moment, il est là, il ne nous gêne pas, c'est que dans la vue scène et ça nous permet de voir un petit peu comment tout ça se passe. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc, la première chose, c'est que je dois récupérer le layer. Ici, comme je vous ai dit, on va utiliser euh, le layer. Alors, on, je vous montre tout de suite comment je compte opérer. C'est que je vais prendre mon player, son rayon va partir de lui-même, et en fait, je vais dire ici qu'il doit tester le rayon que le layer default. Sauf que le player, pour le moment, il est sur le layer default. Donc, je vais le changer. Je vais ajouter un layer. Je vais l'appeler tout simplement player. Par exemple, hein. vous l'appelez comme vous voulez. Évidemment, n'oubliez pas de retourner sur le player et d'affecter ici le layer. Voilà. On va l'appliquer à tous ses enfants, sans aucun souci. Et maintenant, en fait, je dois récupérer la valeur du layer default. Alors, je pourrais le faire comme ça, je sais que c'est 0. Mais euh, moi, j'ai l'habitude d'utiliser une autre façon de faire. Là, je vais le faire au start parce que ça ne doit pas être fait à l'update. Mais je vais tout simplement ici redéfinir euh, mon euh, layer default. Euh, tout simplement par du code. Ce qui me permettra que si je modifie l'ordre ou quoi que ce soit, bah, ce sera beaucoup moins euh, gênant que euh, voilà, si je le, je le fais. Euh, si à chaque fois je vais devoir revenir sur cette partie de code. Donc au moins, ce sera un peu plus simple. Donc dans le start, je vais définir layer player. Tout simplement. Alors déjà, ce n'est même pas, le, même pas le, la bonne chose. J'aurais dû l'appeler layer default. Parce que là, c'est vrai que c'est pas terrible. On va mettre layer default. Voilà. Et on va changer le nom de la variable tout de suite. Parce que c'est vrai que c'est plus significatif. Layer default. Euh, et on va faire ça comme ça. Voilà. Donc je vais dire que c'est égal à quoi ben, Je vais aller chercher le layer masque. Et je vais faire un get masque. Et je vais aller chercher default. Voilà, ce qui me permettra de récupérer, sous forme de int, dans layer défaut, le masque défaut, même si je le déplace ou autre. Donc ça, vous voyez, ça ne prend pas beaucoup de temps et ça peut euh, être bien utile, parce qu'après, il ne faut pas oublier que le code s'étoffe et on peut s'y perdre. Donc maintenant que j'ai fait ça, bah, je vais pouvoir euh, commencer à faire mon recast. Alors comment on fait un recast en 2D C'est un peu différent de la 3D pour ceux qui ont suivi mon dernier tuto. Alors, on va utiliser euh, une variable de type recast hit 2D, qu'on va nommer hit. de convention, c'est souvent ça. Et on va faire appel à physics, ce coup-ci, mais pas physics tout court, physics 2D. Et là, on va pouvoir faire un ray. Et ça va fonctionner de la même manière. On a beaucoup moins de surcharge, mais ça va être assez simple. Donc en fait, ici... Qu'est-ce que je vais faire bah, Ça ressemblera, et euh, d'ailleurs ça va être la même chose que ici là-haut, hein, que mon drôle, c'est-à-dire l'origine, la direction, donc je vais faire ça, à la seule différence, c'est que là je ne vais pas le multiplier par 5, parce que si je mets une virgule, on peut voir que la prochaine surcharge, c'est justement la distance. Or moi je ne veux pas m'occuper de la distance, je vais mettre un MATHF.infinity, j'ai déjà fait une vidéo là sur la librairie mathf. il y a plein de choses donc ça veut dire jusqu'à l'infini ici. Alors par contre, il me faut encore que j'utilise mon fameux layer là le layer mask, parce que ça doit détecter uniquement sur le défaut. Donc si je fais une virgule, on peut voir que j'ai ici des surcharges. Alors, vous voyez que c'est la troisième sur 8, il y en a plusieurs. Si je, je me déplace, on peut voir que j'en ai d'autres. Donc là, ici, on peut voir que celle-ci me va très bien. J'ai bien euh, l'origine, la direction, la flotte distance qui est tf Infinity, et ici le layer mask, et après j'en ai d'autres. Mais ici, ça ne me sert à rien, j'en ai pas besoin. Donc je vais tout simplement mettre layer default. Alors, il ne faut pas que je me trompe, je pense que c'était comme ça. Voilà. Donc, au niveau durée, euh, c'est fait. Maintenant, euh, cette variable, évidemment, elle est lancée à l'update. Hein. Là, je suis dans une méthode privée, mais je, je, je la lance dans l'update. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais faire une condition. Je vais vérifier que, euh, en fait, hit... Hein, le, le, la variable recast que j je viens de créer là-haut, collider, parce que là en 2D on est obligé de passer par le collider, euh, est égal, en fait elle, elle, elle touche quelque chose, parce que si elle touche rien je ne vais pas faire d'opération. Donc là à partir du moment où il y a bien quelque chose, un collider qui est touché, bah, je vais pouvoir faire mes opérations. Et qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais de nouveau faire une condition, je vais me dire si if hit.collider, et là on va aller chercher le tag, compare tag, bah, de mémoire c'était Alien, on verra bien si ça marche mais on avait tagué nos aliens Alien euh, et aussi que l'Alien peut tirer parce que c'est là où ça va rentrer en ligne de compte c'est que si je laisse ça comme ça, ça va être compliqué donc là on va faire ici End Alien can shoot égal true, tout simplement donc s'il peut shooter, qu'est-ce que je fais bah, là je vais pouvoir faire mon action et donc mon action va être assez simple, c'est faire un Instantiate de quoi euh, de l'Alien Bullet voilà, euh, ensuite euh, alors encore une fois, pareil, il y a des surcharges ici, euh, normalement c'est euh, par rapport à la transforme, mais moi je vais le faire en fait, bah, la transforme on va mettre tout simplement au niveau du hit point point, c'est à dire que notre variable it est capable de détecter le point d'impact, comme en 3D, euh, qu'il y a. Donc on va la faire démarrer de là. Et évidemment, si on laisse ça comme ça, on peut voir qu'on a une erreur. Donc on va mettre ici la troisième argument, qui est le quaternion, c'est la rotation. Et on va mettre Identity, c'est pour respecter la surcharge. Donc ça c'est bien, mais si je laisse ça comme ça, malgré ici que j'ai mis Alien Can Shoot, il est égal à tout. Regardez ce qui va se passer, on va déjà pouvoir tester, parce que ça nous permettra de voir ce qui se passe. Je lance la scène. Si Unity veut bien, voilà, J'avais mal cliqué. Et là, on devrait observer, alors, une assinette variable. Oui, J'ai oublié ici dans la console, vous pouvez voir, donc je sais déjà ce que c'est, au niveau du script player, je n'ai pas renseigné ici mon préfab Alien Bullet. Donc je vais aller le chercher à uh, 7 uh, et c'est celui ci voilà donc si maintenant on lance on devrait avoir moins de problèmes donc là on peut voir qu'il tire bien dessus mais regardez à chaque fois je vais avoir des tirs dans tous les sens quoi donc comme ça c'est pas possible évidemment voilà donc euh, on peut pas laisser ça dans cet état là donc on va utiliser cette valeur alien can shoot et une petite couroutine donc ce qu'on va faire ici on va créer euh, en dehors tout de suite un IE énumérateur on va l'appeler tout simplement pause. On ne va pas passer d'argument. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire On va dire que alien can shoot est égal à false. Pourquoi Parce que moi, je veux faire une temporisation. Je ne veux pas ici que cette méthode, cette condition se déclenche tout le temps. Et là, je vais pouvoir lui faire une tempo tout simplement en faisant un yield return new wait for seconde. Euh, si j'arrive à l'écrire, return new wait alors qu'est ce que je fais comme bêtise c'est new wait plus loin pardon voilà force secondes et là on va passer en argument euh, on avait créé une variable qui s'appelait alien shoot rate voilà comme ça depuis l'inspecteur on peut revenir dessus et qu'est ce qu'on fait qu'une fois que cette tempo est passée bah on dit que alien can shoot est égal de nouveau à true ce qui nous permettra d'avoir une tempo ici du temps d'alien shoot rate et pour que ça marche évidemment on va d'abord lancer cette coroutine et cette coroutine donc on la lance de la manière très simple, on a l'habitude, voilà. Ce qui me permettra d'avoir une tempo ici, qui par défaut est de deux flottes depuis On l'avait réglé dans l'inspecteur. Donc maintenant si on reteste, on regarde ce qui se passe. On a bien ici, vous voyez, hop, il se passe deux flottes, vous voyez je peux me balader, j'ai plus qu'un tir à la fois. Donc ce qui est assez sympa, et c'est un peu le comportement qu'on veut. Alors, ce qui est bien, est comme vous pouvez le voir, c'est que je vais détruire quelques aliens... Voilà, on peut voir que, en fait, ça va être tiré euh, normalement vraiment de l'alien du dessus ensuite. Vous voyez Donc, si à chaque fois, je veux que ça parte, par exemple, ici, de l'alien vert, je vais essayer de détruire ça, et là, on peut voir que c'est bien l'alien vert qui tire. Donc, on peut voir que ça marche, et évidemment, euh, bah, je peux me faire tuer, tout ça. Par contre, il y a autre chose dans le jeu original, c'est qu'on peut, on peut tirer sur la, le tir ennemi et l'annuler, tout simplement. Or, là, on ne peut pas le faire. Bah, ça, on va l'implémenter aussi, ce serait assez dommage. Donc, on va revenir ici. Comment va-t-on faire pour ça On va aller chercher notre script qui est tout simplement ici le bullet player. C'est lui qui tire. Voilà. Donc, en fait, on avait déjà vu que si on touchait une alien, eh ben, on faisait cette opération. Ben, on va faire à peu près la même chose. Sauf qu'attention, on a passé notre collider de notre euh, bullet alien en trigger. Donc, on ne peut pas utiliser on collision. Donc, on va devoir créer ici une méthode qui va être on trigger Hunter. Voilà. Voilà. Et le code va être assez similaire. Enfin, on va devoir modifier certaines choses. Donc ici, je vous rappelle que je suis dans la boulette euh, player. Donc évidemment, euh, bah, ce que je vais faire, je vais détruire ma boulette player. Si je rentre en collision, ici, avec autre chose. Alors, avant de rentrer en collision, il faudrait déjà savoir avec quoi. Vous voyez que j'oublie le, le, le principal, c'est la condition. Donc je vais dire que si la variable collision qui rentre, donc la variable qui rentre dans le trigger, euh, point point game object tag, voilà. On va dire que si c'est bullet alien le tag donc une boulette alien c'est à dire que mon tir rentre en collision avec une euh, un tir de, de l'ennemi bah, à ce moment là qu'est ce que je vais faire je vais commencer par faire un destroy euh, bah, du, du de l'objet en, fa en face donc collision object ici ça va être donc l'alien boulette évidemment euh, ce que je vais faire aussi, c'est un player euh, contrôleur, comme là-haut ici, vous voyez qu'on avait utilisé cette variable pour ajouter du score, bah, on va aussi ajouter du score, mais là on va mettre que 10 points, hein, c'est qu'un tir et demi, on pourrait mettre 5 et tout ça. Donc ça c'est bien. Le seul problème, c'est que si je laisse ça comme ça, regardez ce qui va se passer, c'est que je vais bien pouvoir annuler et tuer, enfin je vais essayer de le faire correctement, Voilà. Alors je l'ai raté, vous voyez que c'est pas forcément dur. Voilà, mais le problème c'est que mon, mon tir passe à travers Et il détruit encore l'ennemi derrière Or moi j'ai pas forcément envie de ça quoi. Moi je voudrais, euh... alors à vous de voir Mais moi là, je voudrais que mon tir annule le tir Et c'est tout, sinon là c'est un peu trop facile Donc ce que je vais faire Ici, je vais être obligé en fait De cacher euh, Le, le, le, le tir player Comme je suis dessus je vais faire un get component La première chose que je vais faire C'est aller chercher son sprite Renderer donc Sprite Renderer, hein, voilà. Euh, et je vais le désactiver. Voilà. Et ensuite, je vais faire la même chose, mais pour le Box Collider. Parce que si je le cache au niveau du Sprite, c'est bien beau, mais il va continuer à détruire les ennemis derrière. Donc ici, je vais mettre la même chose pour son Box Collider 2D. Et de ce fait-là, mon tir devrait bien être annulé. Euh, et euh, bah, ça va fonctionner. Donc on peut tester. Voilà, il est bien annulé. Tout fonctionne très bien le son est là voilà alors là je vais essayer voilà on peut voir que ça fonctionne maintenant quand je j'annule en fait le tir de l'ennemi j'ai bien mes 10 points et euh, ben bah, je mon, mon, mon tir à moi est aussi annulé en fait il n'est pas réellement annulé parce que euh, on va pouvoir observer, voilà si je tire voilà, il se détruit tout seul par la suite, donc euh, c'est bien, on n'a pas à le gérer, mais là on peut voir que ça fonctionne. Donc on est arrivé ici à nos fins, on peut se faire tuer, euh, nos aliens maintenant nous tirent dessus, on peut modifier cette cadence tout simplement... En allant au niveau du paramètre player et ici euh, l'alien shoot rate, on pourrait lui mettre par exemple quelque chose de beaucoup plus rapide comme une flotte, mais ça on le fera justement pour augmenter la difficulté du jeu. Parce que c'est pareil, maintenant on va devoir aussi s'occuper de faire euh, déplacer un peu notre vague, parce que cette vague bah, elle va toujours à la même vitesse, or dans le jeu original euh, elle accélère donc on va voir ça euh, très prochainement on va voir ça dans les prochains épisodes et on va voir que bah, ça va euh, tout doucement prendre forme parce que là on a quand même fait pas mal de choses alors un dernier petit point, vous pouvez voir que les tirs passent au dessus euh, des aliens ce qui est pas terrible, donc ce que je vais faire au niveau de mon préfab qui est ici Alien Bullet, on va aller modifier la propriété du Sprite Under qui est Order in Layer et on va le passer derrière on va le passer par exemple en moins 5 pour être sûr qu'il passe derrière tout, toutes les choses et donc là normalement, d'ailleurs on va faire un dernier petit essai en plein écran, Ce sera un peu plus sympathique que comme ça, et là on devrait voir, euh, même si ça tire du dessus vous voyez, ça passe bien derrière nos aliens bon, évidemment, euh, on voit un petit peu au travers, alors faudrait peut-être affiner leurs tirs hein. ils sont peut-être un peu grands, euh, là mais on est encore dans une phase de test, on peut remodifier tout ça, mais en tout cas, on a maintenant quelque chose qui fonctionne alors on peut voir qu'on a aussi, euh, j'ai eu la remarque, un, un, un à-coup quand on tire, c'est-à-dire que quand on se déplace et qu'on tire ça s'arrête, alors moi c'est ce que j'ai voulu faire, euh, mais vous pouvez euh, modifier ça sans aucun souci, mais moi c'est vraiment euh, le comportement que je souhaitais, c'est quand je tire ça s'arrête, un peu plus simple à tirer, et voilà, et on peut voir qu'on peut se faire toucher sans aucun problème et la vague repart mais attention, vous voyez, bon, il y a des choses encore à voir hein. mais en tout cas le plus gros du système ici est fait au niveau des tirs et demi. donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait euh, toutes les ressources ainsi que le code complet ici je vous fais un unity package qui est disponible sur le site upln.fr donc n'hésitez pas à y aller, c'est gratuit, il suffit juste de vous enregistrer pour accéder à ça euh, vous inquiétez pas, il n'y a pas de pub rien, tout va bien, le site a été refon il y a une refonte du site, c'est vrai qu'avant c'est un petit peu plus brouillon, maintenant c'est simplifié et j'ai supprimé toute la publicité du site donc vous pouvez y aller sans aucun souci, euh, donc voilà c'est disponible, les ressources, tout ça est disponible on est au septième épisode, ça avance tout doucement mais euh, j'espère en tout cas que cette, euh, que ce, que ce, cette série vous plaît, euh, n'hésitez pas à partager les vidéos, à faire connaître la chaîne je vous remercie, on a récemment passé le million de vues au niveau des vidéos donc ça c'est super encourageant euh, on est bientôt à 10 000 abonnés, alors ça c'est super, c'est vraiment mon objectif donc euh, n'hésitez pas à partager la chaîne à en parler euh, voilà euh, c'est vraiment et en tout cas encore une fois je vous remercie parce que tout ça est possible uniquement grâce à vous donc je vous laisse je vous donne rendez vous dans le prochain épisode on verra ce qu'on va faire je vous j'ai pas encore trop l'idée mais en tout cas on avance tout doucement et ce jeu commence à prendre tournure donc abonnez vous si ce n'est pas déjà fait un gros pouce bleu sur la vidéo et moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode